Il est très important de retenir les allures de ces fonctions. linéaires qui peut être par là, elle doit passer par l'origine, la RG. La fonction affine, la RG, c'est une droite qui ne passe pas forcément par l'origine. La fonction carré, parabole symétrique par, par rapport à OY. La fonction racine carrée constater qu'il y a une ressemblance, un rapprochement entre ces deux fonctions que nous allons discuter. On dit que la fonction racine carré, c'est la réciproque de la fonction carré, niveau terminal. C'est toujours une branche de parabole, cette fois-ci, comme celle-ci. Puis la fonction inverse, strictement décroissante, sur n'importe quel intervalle, sauf qui ne contient pas l'origine. Qu'est-ce qu'il y a encore Et la fonction homographique, qui a la même, la même allure, mais les deux droites qui sont ici, qu'on va appeler ça des asymptotes, euh, ça peut être différent. Les asymptotes sont ailleurs. Et l'allure de la fonction homographique est toujours la même que la fonction inverse, c'est-à-dire une hyperbole, qui a bien sûr deux branches. Et finissons en beauté, à fonction cube, on appelle ça une parabole cubique. La fonction croît, elle a une sorte de ralentissement à l'origine, mais elle croît toujours, elle est strictement croissante sur R. Voilà, la criche. Retenez bien les allures de ces fonctions de référence, qui ont bien sûr des parenthèses entre elles. Linéaire avec affine, carré avec racine carré, inverse. Avec homographique bon et la fonction cube qui est seule, qui n'a pas de parenté parmi les autres. La criche est finie. Pour niveau premier OS, c'est avec ces fonctions qu'on va travailler toute l'année. Avec les opérations avec ces fonctions, addition, soustraction, multiplication, multiplication par une constante. Donc ces fonctions vont être additionnées, soustraites, multipliées et divisées. Donc, ça nous va faire un paquet, un grand paquet à étudier. En étudier quoi ben, Les croissances, les décroissances, les maxima et les minima. Constatez ici que cette fonction, la fonction cube, n'a pas de maximum ni de minimum. La fonction racine carrée a un minimum, mais pas de maximum. Bien sûr, cette parabole continue. La fonction linéaire ou affine, aucune, ni maximum ni minimum. Tandis que la fonction carré et le polynôme de second degré ils ont un minimum qu'est ce qui se passe avec des fonctions homographiques inverses apparemment pas de minimum pas de maximum peut-être un maximum plus l'infini qui n'est pas un nombre un minimum 0 ou moins l'infini qui n'est pas un nombre. Quand on va aborder les comportements asymptotiques, on verra de quoi il s'agit. Le mot a été dit tout à l'heure, asymptote.